Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, donc je vous explique tout simplement euh, comment euh, euh, réagir en cas de situation de départ de feu à la maison, dans, différentes, euh, cas de figure, dans différents cas de figure, euh, différentes situations, euh, que ce soit à l'intérieur même euh, d'une maison, d'un appartement, euh, d'une villa, euh, peu importe le type de logement dans lequel vous êtes, euh, et puis aussi toute la partie prévention, optimisation de, de votre protection à savoir les, différentes, euh, les différents systèmes et dispositifs qui existent et ce qui est le plus adéquat par rapport à votre habitation. Euh, L'essentiel de, ce, de ces informations euh, sont euh, importantes, euh, ont parfois du mal à, être, à circuler et à diffuser euh, euh, largement donc voilà c'est ma petite contribution euh, à tout ce qui pourrait vous aider ben, à éviter le pire si jamais un jour vous êtes confronté à ce type de euh, problème. On va parler aussi de tout ce qui concerne les réactions, les réactions que, que nous pouvons avoir qui sont souvent non seulement inappropriées, mais euh, qui vont même des fois jusqu'à euh, euh, aggraver la situation. Euh, pourquoi Parce que lorsqu'on est face à une situation hostile, nous sommes en perte de moyens, donc euh, euh, voilà, au lieu de faire quelque chose de très euh, concret, euh, simple à faire pour euh, éviter toute catastrophe, on aura tendance à faire des gestes euh, qui sont euh, euh, complètement incohérents, euh, complètement euh, euh, disproportionnés, euh, incontrôlés. Donc là aussi, on va parler un petit peu de tout ce qui concerne la gestion du stress euh, face à une situation hostile. Donc toutes les recommandations que vous allez recevoir, vous pensez bien qu'il faut absolument que vous les mettiez en place si c'est juste pour avoir de l'information et puis euh, ne rien en faire, j'en vois pas l'intérêt. Donc c'est important, on ne sait jamais ce qui peut se passer, euh, ce qu'on veut c'est savoir euh, bien réagir en tout cas. De, de la meilleure façon possible, euh, si jamais ben, vous étiez confronté à ce genre de choses, pour votre protection, mais aussi celle de, de ceux qui vous sont chers. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à regarder donc dans les liens dans, en dessous de la vidéo, je vais vous mettre donc dans le descriptif quelques petites informations et des liens qui pourront vous orienter justement sur cette formation à la protection de votre sécurité à la maison. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.